Ce qui va être important en compétition sur le maquillage euh, natation artistique, ça va être euh, un maquillage assez voyant pour que le regard soit hyper impactant, les juges sont loin, pour qu'ils puissent capter notre regard et l'émotion qu'on veut transmettre. Je m'appelle Eve Planex et je suis membre de l'équipe de France de natation artistique. Pour moi, les produits make-up indispensables pour la compétition, ça va être euh, le blush, l'eyeliner et euh, le crayon à sourcil. Un ouais. faux pas de produits make-up. Je pense que ça sera un maquillage qui coule ou un maquillage qui s'effrite dès qu'on va dans l'eau.